Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment faire un pont diviseur de tension avec Proteus 8.13 Une fois Proteus lancé, vous n'aviez qu'à venir sur ce symbole de Peak Component et puis vous allez prendre de certains composants Donc nous aurons besoin d'une batterie pour pouvoir diviser la tension Il suffit de taper le mot clé batterie Donc nous allons prendre une batterie active J'aurai besoin de deux résistances d'égale valeur pour pouvoir diviser cette tension en deux Je tape le mot clé REST le temps que l'ordinateur me restitue la valeur là je double clique dessus je peux également prendre une résistance variable donc un potentiomètre au cas où je vais faire des valeurs très professionnelles variées de façon très professionnelle donc je vais prendre un potentiomètre variable celui-ci nous pouvons également prendre également ceci un potentiomètre linéaire celui-ci donc nous pouvons toujours prendre pour pouvoir voir comment les choses vont se passer donc une fois tous les composants pris donc, je vais prendre le composant phare qui est la batterie je vais poser là j'ai besoin de deux résistances égale valeur. Je tourne sur la euh, touche plus du clavier. Je pose là, respectivement, là et là. D'accord. Les éléments sont bien placés. Je n'ai plus qu'à relier. D'accord. Il suffit juste de cliquer fait un clic un clic donc voilà le pont diviseur de tension et pour pouvoir visualiser les choses je vais venir prendre un dc voltmètre donc un voltmètre à courant continu je clique dessus et je viens poser là d'accord c'est bon je n'ai plus qu'à positionner à ce niveau et puis lancez la simulation car tout est déjà connecté. Mettez la vidéo, suppose, et dites-moi quelle valeur va s'afficher sur échec. Bam, nous avions là 6 volts. Donc, vu que les deux va valeurs de résistance sont d'égal valeur, ça va diviser la tension de 12 volts en deux. Donc, si vous pouvez modifier la valeur de cette tension, si en lieu de mettre ici euh, 10, 10 kg, nous mettons par exemple 5 kg. Vu que malgré le fait que ce n'est pas une valeur normalisée, mettez-moi la vidéo, suppose, et dites-moi quelle valeur nous pouvons l'obtenir. D'accord. Et du coup, nous avions 4 volts. Et nous pouvons rendre ceci de façon automatique. C'est-à-dire, je un potentiomètre qui va devoir tourner et changer de valeur de façon linéaire et de façon progressive ou de façon automatique. Du coup, je mets stop. En lieu de place de mettre un potentiomètre, une résistance ici, je vais prendre plutôt un potentiomètre, peut-être cette valeur, et je vais poser là. D'accord. Et puis, je vais coller ce point là et je vais coller ce point ici et puis je vais prendre ce point et je vais varier là et je vais supprimer cet élément et du coup je peux déplacer ça et je pose un peu quelque part là donc vous l'avez sans doute deviné lorsque je vais varier sur le potentiomètre et chaque banque ça va varier sur la, sur la tension de sortie et puis nous allons lancer la, la valeur sur de sur la simulation là donc vous allez voir combien ça va obtenir pour l'instant j'ai 0,5 volts et si nous varions la valeur ça va varier également la tension vous allez sans doute deviner ce que la valeur du potentiomètre que nous avions pris est tellement faible donc nous allons prendre d'égales valeurs à savoir 10 kOhm d'accord je vais prendre 10 kOhm comme ça nous ayons des valeurs vraiment très efficaces et des valeurs, des valeurs très propres et très réelles d'accord vous voyez que pour l'instant, je suis à 100% de la valeur de cette résistance Ce qui fait que ça fait 10 kOhm. Donc ça fait deux valeurs égale valeur, deux résistances égale valeur de 10 kOhm divisé en deux, ça fait 6 volts. Donc ici, si je baisse un peu la valeur de ce potentiomètre, vous allez voir que ça va influencer sur la tension de sortie. Donc vous voyez comment ça influe. Donc si je baisse là, donc, si j'ai besoin de 4 volts, je peux baisser comme ça. Si j'ai besoin de 3,7 volts peut-être à savoir pour tester, pour charger les batteries de, de téléphone. Je vais le laisser à ce niveau. À partir de ce niveau, j'ai une valeur de tension pour pouvoir charger les, les batteries, si j'ai besoin d'une valeur, valeur de 3 volts pour pouvoir charger la batterie de l'ordinateur, je peux laisser comme ça, ou c'est caméras de téléphone je peux laisser comme ça, et chaque bam si j'ai besoin de la valeur max de la tension, je n'ai plus qu'à varier et de mettre en conséquence, là si je mets à ce point, j'ai 0 volts, donc c'est à dire tout le circuit est éteint, donc je peux couper comme ça et passer directement d'une valeur minimale à une valeur maximale et pour câbler ceci de façon très professionnelle, nous aurons besoin D'utiliser cette résistance comme une résistance ballast, donc une résistance de protection, une résistance de, de, de 1 ohm puis de forte puissance, de telle en sorte que lors du fonctionnement en court-circuit, lorsqu'on va court-circuiter toute la, cette valeur de résistance, donc à savoir remettre au potentiel zéro, cette résistance doit être capable d'absorber toute la puissance ou tout le courant que cette batterie va délivrer. Et puis nous aurons la valeur max de 12 volts. Donc, si je lance à nouveau là, pas donc vous voyez directement j'ai 12 volts et puis je peux varier de 12 volts jusqu'à 0 volts donc vous voyez un peu la simulation donc vous voyez comment la valeur baisse je peux aller de 12 volts jusqu'à 0 volts donc c'est un peu comme ça que vous pouvez réaliser un petit circuit régulateur de tension à la maison et si vous voulez avoir plus de puissance il doit falloir interfacer avec des transistors de puissance. Ceci n'est que pour un but pédagogique pour pouvoir vous expliquer comment le pont diviseur de tension se passe avec deux résistances d'égale valeur ou bien avec potentiomètre. Alors les gars, c'est un peu comme ça que des choses se passent sur Proteus. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser dans la description. Donc je peux directement euh, faire mettre un texte là. Donc je vais venir sur symbole texte. Donc quelque chose que nous faisons toujours. Donc je vais diviseur de tension divi de tension à euh, DC dc d'accord d'accord je vais prendre la police je vais mettre 0,30 ou bien 32 je vais mettre en fonte je vais changer la botte je vais changer la couleur je vais mettre cette couleur j'aime beaucoup cette couleur je sais pas pourquoi et puis je vais déplacer un tout petit peu et mettre dans cette dans cette zone d'accord c'est un peu comme ça que les choses se passent donc si je me rends compte que c'est très grand et que ça dépasse le cadre de, de mon travail je peux prendre en lieu de place de mettre 32 je vais mettre cette valeur d'accord c'est un peu comme ça que les choses se passent d'accord je vais relancer à nouveau la simulation pour voir le comportement donc j'ai la valeur max de 12 volts et puis lorsque je vais tourner sur le potentiomètre la valeur de tension de sortie va, diviser, va baisser point du visage de tension et vous pouvez voir le fonctionnement sur la carte alors les gars je pense c'est tout pour cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description et si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification et si vous êtes ancien sur, sur cette chaîne moi en quoi cette petite uh, mon, ce petit montage peut servir et dites moi comment est ce qu'on peut alimenter peut-être un petit coup un circuit avec ce type de euh, chemin sans toutefois avoir perte de courant car si vous divisez juste deux tensions avec des résistances vous allez avoir une perte de courant le courant sera très très faible vu que les résistances vont consommer beaucoup de courant c'est un peu sur ces principes qu'on utilise pour pouvoir alimenter les lettres donc vous allez câbler ceci rien que pour alimenter peut-être une lettre donc si peut-être en lieu de place nous voulons alimenter une lettre je vais prendre peut-être une lettre animée là je prends pour si met, Je dis je donc je vais prendre une lettre active de couleur green d'accord je peux mettre green donc pour pouvoir tomber directement sur cette valeur je clique une fois, je vais mettre cette valeur bien avant ça j'arrête la simulation je mets là, ok, je n'ai plus besoin de mettre la résistance et des limitations de limitation du courant sachant que la tension va aller entre, euh, entre 1V et 12V je lance à nouveau la simulation vous allez voir le comportement vous voyez que la lettre brille un peu faiblement plus je vais monter parce que je suis à, 12, à 2 volts plus je vais monter la valeur de tension la lettre va s'allumer aussi très fort donc vous voyez un tout petit peu donc vous voyez comment la lettre brille aussi rapidement donc nous pouvons varier la valeur de tension de la lettre un peu comme ça donc vous voyez comment la lettre part de sa valeur minimale jusqu'à sa valeur maximale donc je vais un peu déplacer des choses comme ça pour pouvoir bien spécifier la différence entre la lettre qui s'illumine et puis l'appareil de mesure qui est en cours. D'accord, je lance encore à nouveau. Donc vous voyez que la lettre est à sa valeur maximale qui est au bout de 9 volts. Donc vu que la résistance si, consomme un peu de courant, je vais pouvoir baisser. Bon, ceci est dû au fait que le temps de simulation est très très long. D'accord, je peux baisser la valeur de l'éclairement de la lettre. Donc vous voyez un peu comment je baisse jusqu'à s'éteindre. Donc ça brille faiblement, j'ajoute progressivement et puis ça s'allume très très fort jusqu'à sa valeur maximale de 12 volts. D'accord, je vais monter jusqu'à sa valeur maximale qui est 9 volts. Donc là, il consomme un peu. Mais si j'arrête la simulation et je déconnecte cette valeur de tension, ça va me sortir une valeur de tension de Thevenin. Donc la tension à vide. Donc qui est de 12 volts. Donc vous voyez que lorsque vous connectez une charge sur un circuit, ça fait une chute de tension donc ça apporte une chute de tension donc c'est un peu ça comme vous pouvez voir là j'ai connecté une charge en place d'avoir 12 volts que j'avais précédemment j'aurais plutôt, euh, plutôt 9 volts donc vous pouvez un peu me dire en quoi est dû cette chute de tension alors les gars je pense que c'est tout pour cette vidéo si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification sur ce je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel have a nice day peace